Mondo, que nous avons créé avec Émilie, il y a un véritable besoin auprès de l'ensemble des citoyens, enfin d'une partie des citoyens, de vouloir changer. Bah justement, changer pourquoi, comment, euh, dans quelle direction. Donc Mondo s'applique à accompagner ces personnes en quête de changement, à la fois sur la partie idéaliste, on ose rêver sans penser la rentabilité, d'abord le rêve, l'idéal. Donc, quel est mon rêve Mais, dans la compatibilité de mon couple, si j'ai un couple, de ma famille, si j'ai envie d'avoir de bonnes relations avec la famille, avec mes amis et avec la nature. Ça, c'est la partie idéaliste. Et une fois que la partie idéaliste est assumée, on passe à la partie pragmatique. Comment je peux le transformer en entreprise, en association, en job, dans une boîte que je peux proposer, etc. Ça, c'est la partie pragmatique. Et tout ça, on l'anime sur la science du coaching et du management, de la gestion de projet, mais en intégrant ce qu'on a pu acquérir par la science de l'écologie.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 Je me débrouille un petit peu à intégrer cette notion d'écosystème, à faire comprendre et à comprendre son importance. Euh, et je suis, oui, content de le, le transférer à des porteurs de projets, mais qui va toucher donc le projet dans sa capacité à transformer la société, mais aussi dans la personne elle-même. Pour moi, Etika Mondo, oui, c'est le projet à la société, mais c'est moi, enfin, c'est un tout. Je suis très fier. Euh, D'être papa, d'avoir trouvé l'amour, que cet amour résonne et donc moi-même de m'être transformé, de vivre dans la nature. Donc voilà, tout cet ensemble, j'en suis très très content. Ça nourrit deux choses. Personnellement, euh, j'ai manqué de ça pour diverses raisons personnelles donc ça répond à mon fort intérieur. Deuxièmement, au niveau de la société, euh, d'avoir euh, eu la malchance dans un premier temps, d'avoir euh, euh, manqué de ce rapport à la nature, euh, aussi de, de, de l'absence en partie de mes parents, même si je leur dois beaucoup et que je les aime beaucoup, euh, parce que bah, accompagner des personnes, c'est peut-être aussi le miroir, d'avoir à un moment manqué d'accompagnement, même si j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai eu beaucoup de, de choses de ma famille. Et donc, euh, ça, c'est la partie personnelle, et du coup, ça se répercute dans la société, c'est que, comme je suis sensible à ce sujet, j'arrive sur ce sujet-là à voir les personnes qui… Euh, bah, enfin, c'est pas que j'arrive à voir les personnes qui ont besoin d'eux, c'est que je suis tout de suite sensible à quelqu'un qui dit « Ah oh là là, je me pose ces questions, j'aimerais bien être accompagné », ou « Il me manque quelque chose ». Euh, et donc, euh, oui, ça me satisfait de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 Et je pense que la question de la vie, mais de la mort aussi, est une question essentielle. Et je pense que d'ailleurs, notre civilisation est une civilisation qui est très orientée sur la peur de mourir. On se protège à tous les niveaux. Ce qui n'est pas vain, hein, ce qui n'est pas idiot. C'est juste une question dont on parle peu, mais qui est très présente en fait. Et donc, il un jour, j ai, j ai... il m'a semblé bon de lui dire, euh, tu sais, euh, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Si je m'en vais, je tiens maintenant, t'es grand à ce que tu saches une chose que même si par définition je comprends que tu seras triste, qu'on ne se voit plus, s'il te plaît, quand tu penseras à moi, sois heureux parce que je viens à peine de passer mes 40 ans, j'aimerais bien vivre du temps pour voir tes propres enfants, mais si demain je meurs, je ne pourrais pas dire le contraire, je pense avoir réussi ma vie par rapport à ce qui m'a touché, ce qui me touche et tout ce que j'ai pu contribuer à faire à ce niveau-là. Le commerce, est fabuleux, c'est un système d'échange. Tiens, tu, tu as ce service, tu as ce bien, ça m'intéresse. Je ne sais pas quoi te troquer ou quoi, donc je te donne quelque chose qui peut stocker euh, la reconnaissance, ma gratitude pour bénéficier de ce bien. C'est génial. Par contre, tout est commerce. C'est insupportable, c'est lourd. Et du coup, cette exagération euh, crée, des, crée un effondrement. Nous sommes en train de changer de civilisation, passant d'une civilisation industrielle, auto-centrée, Descartes, je pense donc je suis, c'est-à-dire mes conditions d'existence, c'est ma capacité à penser. On est en train de, penser de, cette, de passer de cette pensée linéaire, commerciale, etc., à une pensée et à une civilisation de l'écosystème. La première civilisation était bonne, le progrès technique, la science, c'est génial. On a une limite à cause de la planète. c'est pas adapté au fonctionnement de la planète. Et en fait, on se rend compte... C'est parce, parce qu'on n'avait pas intégré les paramètres de la nature et donc cette pensée globale, interactive, cet écosystème. Les changemakers aujourd'hui ont un enjeu à bien comprendre la notion d'écosystème parce que je pense que c'est le changement de civilisation qui s'opère et donc. Pour moi, le changemaker qui va m'inspirer, c'est celui qui va agir de manière, de manière écosystémique. Donc, à la fois le moi, à la fois le nous, à la fois la nature, dans cette interrelation nécessaire avec les autres. <musique> être engagé, euh, c'est avant tout mettre en pratique euh, ce qui nous anime. Et comme être engagé, c'est un qualificatif au sein d'une société, c'est bah, cet engagement déjà personnel, pour être intègre, comment aller faire une leçon sans l'appliquer soi-même, euh, forcément a, une connotation, a, un, a au moins une connotation, au mieux un impact, sur la société, ça engage. Je pense que la société aujourd'hui, justement, avec cette notion d'écosystème, c'est considéré qu'on passe d'une société qui ne se voit comme une société que d'humain, si je te dis rapport social, c'est euh, des humains, si je te dis « ah mais j'intègre mon chien dans la société, tu vas me prendre pour un fou » ben je pense que non, la notion d'écosystème, la nouvelle civilisation qui est en train d'émerger, c'est justement de considérer que la société inclut l'animal et le végétal, donc être engagé, c'est à la fois au sein de la société des humains, mais au sein du règne animal, au sein du règne végétal, enfin de l'écosystème. Mon secret pour passer à l'acte, euh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 Et je pense qu'à partir de là, on a un pouvoir incroyable. Mon engagement est né, je pense, que comme beaucoup de personnes, ça naît au sein de la cellule familiale. J'étais plutôt un enfant intéressé par l'école, sauf que des questionnements m'ont habité et m'ont déconcentré sur la scolarité. Je n'ai pas trouvé un écho à ça suffisant. Donc, dans ma phase d'adolescence et de jeune adulte, le système avait ses limites et dès que j'ai levé le couvercle en voyant les gens mourir de faim et de froid dans la rue, en voyant la destruction de la nature, forcément, euh, j'ai trouvé dix mille raisons à rentrer dans un engagement d'abord plutôt dans une contestation. Et euh, euh, oui, euh, avec la virulence, euh, le système est violent, euh, je, je renverrai la violence de ce système. Donc ça, ça a été une des premières clés. La deuxième, c'est de me rendre compte que qu'on soit d'accord ou pas, euh, ça peut être un choix qui peut être assumé, je ne vais pas refaire l'histoire. Hein. Euh, malheureusement, beaucoup de changements ont dû passer par des passages un petit peu tragiques. Mais en tout cas, moi, ce choix a fait qu'il y a eu des conséquences qui ont dépassé euh, ce que je voulais faire, c'est-à-dire être rebelle d'un système, c'est une chose, lutter contre. C'est une chose, mais quand il y a des impacts qui touchent des gens euh, qui m'ont rien fait, ça m'a profondément touché, fait mal et humilié vis-à-vis -vis de moi-même. Et donc euh, la, le deuxième, la deuxième étape de mon engagement a été un besoin de me racheter de ces erreurs, même si j'assume euh, que je ne peux pas renier ce moment de virulence et que je pense que oui, euh, on crée ces conséquences-là avec un système qui, qui ne change pas. Mais moi, en ce qui me concerne, il y a eu un besoin profond de changement. Donc, euh, ensuite, il y a eu une sorte de perdition, hein, un peu nihiliste, néo-punk. Et au moment où vraiment j'étais au plus mal, je commençais à, à observer la nature. Et comme j'étais très rebelle de la, du fait que tout soit l'argent, que quelqu'un qui n'a pas d'argent peut mourir, que l'argent détruit la nature, je me suis dit, si je pars dans la nature que je travaille la terre, j'ai pas besoin du commerce pour manger. Cette prise de conscience a été le la troisième étape dans l'enchaînement immédiat. Je suis parti dans la nature et alors là, ça a été tout ce qui m'a manqué, un cadre, des repères légitimes, justes, enfin, évidents, concrets dans la matière. Voilà, Quand, quand tu es avec les animaux, tu sauves un animal dans le mois qui suit, et tant tu es un autre parce qu'il souffre ou que tu as vu un animal se faire agresser par un autre animal, tu es confronté à la naissance, à la mort en moins d'un an et sur des justificatifs qui dépassent les questions politiques et commerciales. Ça m'a fait énormément de bien, donc ça, ça a été une grosse étape. Et là, je me suis complètement réalisé. J'ai tellement été motivé que j'ai réussi dans ce que je faisais. Euh, du coup, sans le savoir, je devenais très spirituel. Euh, J'étais euh, justement, du coup, je poussais très loin mon rapport à la nature, donc mon alignement. Et donc, euh, je réussissais matériellement parce que j'avais quelque chose à apporter à la société. J'étais moins fâché parce que d'un coup, on, on il y a eu un, un échange, donc ça a dynamisé tout ça. Donc ça, ça a été une étape, c'est la réussite à la fois de répondre à mes propres valeurs, de me réaliser, et la réussite sociale. Je dirais que le dernier stade a été que je me baladais avec mes animaux euh, euh, dans la montagne, et à un moment, il y a eu comme un silence. Et j'entendais les oiseaux, je me suis dit, mais mince, euh, comment il n'y a pas de silence. Alors pourquoi j'ai une sensation de silence Et au moment où j'ai compris, le bruit est revenu. Eh bien, en fait, c'est que pendant un instant, même dans ce petit village perdu euh, où la première route avait été faite en 1970, c'est dire l'enclave, eh bien, il y avait toujours un bruit de machine. Et là, ça m'a profondément renvoyé à mes plus profondes colères où quand j'étais renégat, on me disait « Mais Boris, tu as le droit de pas aimer la société comme elle est dans ces cas-là. Va ailleurs, faire ta vie, va faire ermite dans la nature. Bien, c'est ce que j'avais fait. Et là, c'est la société qui revenait à moi. Enfin, la société. Cette société de la mécanisation et de la destruction, tout le temps, je ne suis pas contre la mécanisation, mais quand c'est omniprésent, voilà. Et du coup, là, je me suis dit, ok, il faut qu'il y ait une nouvelle étape. Et qu'est-ce que je choisis Soit la spiritualité et je me retire soit l'interrelation et je participe, je m'engage dans un autre changement avec une autre façon qu'avant dans cette violence. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je fais Gandhi, Pierre Rabhi, à mon échelle évidemment. Euh, et bah, je me suis dit, Gandhi, aujourd'hui, sont visagés sur des papiers de banque. 200 millions de pauvres dans l'Inde. L'Inde est plutôt spéculatif que dans les ashrams. Pierre Rabhi, tout le monde l'adore. Il y a très peu de gens qui vivent dans des oasis. Par contre, tout le monde est connecté sur Facebook.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 et L'idée, c'est donc de pouvoir accueillir prochainement nos coachés dans un milieu sauvage, au cœur du parc national des Cévennes, parce qu'on est convaincu que là où on pense notre vie et où on crée nos projets, l'environnement a une influence et il est... ça ne veut pas dire arrêtons de penser en ville, C'est pas ça, mais il est temps de le faire aussi dans la nature sauvage. Je pense que d'autres projets vont émerger grâce à cette observation directe du biomimétisme pendant que la personne se transforme et cherche à transformer la société.